faisant des aspects délicats avec votre deuxième maison et votre cinquième maison. cette éclipse lunaire fera la lumière sur vos, euh, pour, sur vos revenus et vos finances, ainsi que vos ambitions dans la vie. Durant cette période euh, des deux semaines après l'éclipse lunaire, des dépenses importantes pourraient s'imposer, soit pour les enfants ou sur vous-même personnellement donc sur votre apparence physique, ou bien sur un projet que vous planifiez présentement. Saturne va rentrer dans votre douzième maison après avoir séjourné dans votre signe pendant quelques semaines. Et maintenant, il rentre dans votre douzième maison pour vous donner l'opportunité de travailler sur les aspects que vous n'avez pas encore finalisés, et ce pour vous préparer ou en préparation de sa rentrée, dans votre signe vers la fin de 2020. Tout en accompagnant Jupiter avec lui dans votre signe. Durant les deux semaines après l'éclipse lunaire et vu que des dépenses se seront imposées, il faut être très prudent à ne pas vous engager ni entrer dans des aventures financières ou dans des investissements qui seraient trop bons pour être vrais. Car durant cette période, l'image ne sera pas vraiment très clair pour nous. Le 18 juin, Mercure commence sa rétrogradation et le 21 juin, une nouvelle lune et une éclipse solaire auront lieu dans votre sixième maison. Et cette éclipse solaire sera la clôture de tous vos efforts que vous avez déployés dans votre emploi, dans votre routine quotidienne ou dans, pour, pour, pour votre santé. Donc, vous avez mis beaucoup d'efforts durant les derniers un an et demi. Vous avez fait des efforts concernant votre emploi, votre quotidien, vos engagements, votre santé, votre bien-être. Vous avez travaillé sur, sur tous ces aspects. Alors, maintenant, vous allez commencer à accueillir les fruits de ces efforts les effets de cette éclipse solaire s'étendront sur les prochains six mois et l'éclipse solaire signifie pour vous un nouveau début fort probablement au niveau de votre euh, emploi ceux parmi vous qui cherchent un nouvel emploi cette éclipse est une très bonne nouvelle pour eux Durant ces, mois, ces, ces mêmes six mois, Mars va résider chez lui dans le bélier à partir du 25 juin. Donc le 21 juin, nous allons avoir euh, une éclipse solaire qui, dont les effets s'étendront sur les prochains six mois. Et le 25 juin, Mars entrera dans le bélier pour ré résider chez lui pour six mois jusqu'au 6 janvier 2021. Mars sera... En pleine puissance, car il sera dans le bélier. Le bélier, c'est un signe très favorable pour vous. C'est votre troisième maison. Mars, dans cette maison, va vous aider euh, dans toutes vos démarches, que ce soit dans un projet que vous aimeriez lancer, ou bien un nouvel emploi, ou bien des initiatives que, des initiatives que vous aimeriez entreprendre. Mars, sera là pour vous appuyer et vous soutenir. Vénus va rester dans les Gémeaux, votre cinquième maison jusqu'au 7 août, pour continuer aussi à vous offrir le charme et le charisme qui vous aideront eux aussi dans toutes vos démarches. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Verseaux. Je vous demande votre soutien de la chaîne et mes commentaires et surtout partagez s'il vous plaît.